Dans mon cours Moodle, je vais sur Ajouter une activité ou ressource. Je clique sur H5P. Je sélectionne le module Scénario de branchement bêta. Je sélectionne l'affichage plein écran pour un plus grand confort de travail. En haut à gauche, je donne un titre à mon activité. Sur la partie gauche, nous avons accès à différentes fonctionnalités. Nous avons accès aux paramètres de l'activité, un onglet qui permet de choisir les langues utilisées, le point d'interrogation d'un accès au tuto de H5P et enfin un onglet pour régler les métadonnées. On trouve ensuite un bloc avec les différentes activités, un diaporama, du texte, on peut insérer une image, une image cliquable, une vidéo interactive ou encore une vidéo toute simple. Ensuite, nous avons un bouton pour insérer des embranchements et un autre pour coller du contenu. Sur la partie gauche, un bouton pour sauvegarder l'activité, la possibilité de réduire ou d'agrandir l'affichage et enfin un bouton d'aperçu pour tester le rendu de l'activité. Pour insérer une activité, il suffit de faire glisser cette activité sur le plus, c'est-à-dire l'endroit où on veut l'insérer, la paramétrer, et ensuite recommencer avec d'autres activités. Différentes activités peuvent être ainsi insérées. On a tout d'abord un diaporama. On peut mettre du texte, une image et plusieurs diapositives. On peut insérer un texte tout simple pour donner une indication aux élèves. On peut insérer une image simple. On peut l'augmenter en insérant une image cliquable. On rajoute une puce qui génère soit du texte, soit une présentation ou une vidéo. On peut insérer des vidéos interactives qui sont des vidéos à l'intérieur desquelles on va trouver différentes possibilités de questionnement des élèves on peut enfin insérer une vidéo toute simple. Pour faire un choix, on fait glisser l'onglet vers le plus. Ensuite, on va donner un titre à cet embranchement. Poser une question ou du moins proposer un choix. et enfin définir deux réponses, au moins, ou deux choix. Ensuite, on peut insérer à nouveau du texte ou une autre activité On peut avoir besoin de diriger les élèves vers un point précis du scénario. Il faut alors configurer un branchement en utilisant les options. On donne un titre au branchement. On pose notre question. On propose une réponse. Et ensuite on va aller chercher dans les options, on choisit « Jump to another branch », on sélectionne la branche à atteindre, d'où l'intérêt de bien les nommer pour les trouver facilement. On valide, et on a ici créé un saut vers une diapositive bien précise. Pour ajouter une question à un branchement, on clique sur la roue crantée, on choisit éditer la question, ajouter une alternative et après on configure cette alternative. on peut parfois avoir besoin de copier un élément déjà présent dans le scénario. On sélectionne la roue crantée de ce que l'on veut copier, on choisit « Copie ». On fait ensuite glisser l'onglet « passe vers le nœud sur lequel on souhaite copier l'élément et on valide. On peut intégrer des activités que l'on a créées préalablement. Par exemple, pour intégrer une vidéo interactive déjà existante par ailleurs, on édite le module de vidéo interactive, on clique sur « Copier ». On revient dans notre scénario et on fait glisser l'onglet « Passe » vers le nœud sur lequel on souhaite copier l'élément et on valide. Lorsque votre scénario est important, vous pouvez vérifier s'il reste des embranchements sans solution. Ici, le numéro en bas à droite m'a dit qu'il me manque trois branches et lorsque je clique dessus, les nœuds incomplets apparaissent pour que je puisse les compléter.